En tout cas, en direct avec nous, trois stars du syndicalisme de combat pour des industries mises à mal par l'inadaptation à la compétition européenne et mondiale. Et nous sommes à Honnay, euh, ce territoire qui souffre, qui s'angoisse et qui espère quand même. Jean-Pierre Mercier, CGT PSA, euh, l'usine PSA Peugeot Citroën, qui en était réduite à fabriquer en moyenne 700 voitures par jour en produit moins de 100 maintenant. Ce matin, est-ce que vous avez ordonné la poursuite de la grève aux vôtres euh, tout d'abord, je n'en donne rien du tout, c'est les salariés qui décident de ce qu'ils font en Assemblée Générale et ils ont décidé de voter euh, la grève re reconductible avec occupation. Et depuis hier, c'est zéro voiture qui sortent euh, de l'usine. Vous en êtes fier euh, Bien sûr, fier de ce mouvement, fier de, de faire euh, cette grève parce que c'est énormément de courage pour faire grève. Neuf dixièmes des salariés, euh, avec à leur tête le syndicat majoritaire, sont dans les ateliers. Vous voudrez entrer dans les ateliers et travailler Amputés ni, ni leurs droits, peuvent. ni leur salaire, pourquoi les en empêcher S'ils ils... ont envie de travailler, s'ils ont besoin de travailler. le là, il faut... Moi, je vous invite à venir, là, on est à quelques kilomètres de l'usine. Tous les non-grévistes qui veulent venir, ils peuvent venir. La grève, vous savez, elle est, elle est suffisamment forte pour que les chaînes de production ne puissent pas tourner. Ça, c'est un fait les vieilles méthodes, vous savez, de Citroën qui est fidèle à son histoire face à la répression euh, du mouvement mais syndical. Mais est-ce qu'on ne peut pas à l'intérieur de l'usine utiliser moins de boulons, de pétards et de... Il n'y a eu aucun boulon qui a été utilisé. Je, je le nie en bloc. Par contre, oui, il y a de la discussion qui a été utilisée de la part des grévistes vis-à-vis -vis des non-grévistes. on s'adresse à eux, on discute. Et les seuls, attendez, les seuls, euh, les vigiles. La centaine de vigiles en noirs, crâne rasé, avec Rangers, euh, Les 200 cadres qui font pression sur tout le monde pour pas qu'on fasse cette grève. Eh ben, ça marche pas. La grève elle tient, elle s'est forcés ah, oui. et ça, suis Mais vous avez 200 à 300 grévistes et à... 480 exactement. il y a 2800 salariés, c'est-à-dire que 5 fois plus qui ont envie peut-être de travailler. Non mais ça c'est autre chose. La contestation, Jean-Pierre Mercier, <rire> elle est utile mais les cris, les invectives, les menaces, les coups le sont beaucoup moins. On vient d'entendre Arnaud je Montebourg. Peux pas vous laisser dire... Euh, vous voyez, là, là, moi je vous ai répondu et puis vous avez le dernier mot. Non, je, je, je, pas je mis ça ça, pas passé comme ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, Arnaud Montebourg vient de dire qu'il juge inéluctable la fermeture euh, de cette usine... Et là aujourd'hui, il fait cause commune avec la direction de Peugeot. Oui, c'est pas cette, cette, cette Mais fermeture n'est qu pas qu'il Il y avait pas autre chose à faire que les il plans a, que il, il, a, il, a, il a compris la que direction de, de toute façon, c'était d'être à côté de Peugeot et pas d'être à côté. À Paris, les syndicats majoritaires sont en train aujourd'hui de rédiger un accord final avec la direction. Pourquoi vous n'êtes pas là plutôt pour essayer de trouver des solutions, puisqu'on nous solutions, dit que la plupart des, des, des, des salariés auraient pu trouver des emplois de reclassement et pas loin d'ici, de bon. l'autre côté à Poissy, répondre, qui est pas la répondre. Sibérie. La solution, la vraie solution, ça serait de répartir les productions entre toutes les usines du groupe pour que toutes les usines du groupe puissent continuer à fonctionner, continuer à produire, y compris Olney. Maintenant, à partir du moment où on n'a pas la force, nous, de, de, de sauver cette usine, ce que les salariés demandent, c'est de ne pas finir au chômage. C'est-à-dire d'avoir un CDI. Et le projet d'accord qui est en train de se mettre sur la table... Quand on lit les tracts distribués par vos amis, qu'on se souvient que vous, Jean-Pierre Mercier, CGT Lutte Ouvrière, vous avez été le porte-parole de Nathalie Arthaud dans la campagne électorale, oui. on peut penser que vous menez une bataille politique. Dans quel but Je mène pas une bataille politique. Vous savez, on est 3000 menacés de licenciement. On est 3000 à, à, 2400 à, refuser, qui à refuser cette, cette fermeture. Et, euh, si moi, parce que j'appartiens à l'Utubrière, je devrais pas faire grève parce que j'appartiens à l'Utubrière, excusez-moi, c'est, euh, ça pose problème. Et je vous, et je vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal que, euh, les, la, la famille Dassault, qui est président du groupe Dassault, puisse être député UMP. Ça, on ne leur reproche pas. Par contre, quand c'est un ouvrier qui a un engagement politique, ça, on lui reproche. Eh bien, ça, on Ça, ça, euh, ça excusez-moi, mais euh, c'est ridicule. On appelle Édouard Martin qui va prendre son train. Vous êtes toujours avec nous Oui, je suis dans le train déjà. Bonjour. Ah bon, bonjour. Mittal négocie, bon, les... négocie avec les syndicats. Allez, Mittal négocie avec les syndicats. Est-ce qu'il y a une chance d'aboutir à des accords qui soient acceptables par toutes les parties, Édouard Martin la vraie question de fond que nous posons, à laquelle nous n'avons toujours pas de réponse, c'est de savoir, est-ce qu'on veut encore une industrie en France Et si on veut encore une industrie, il faut un véritable plan Marshall pour sauvegarder le tissu industriel. Parce que regardez face à la crise, les pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, ce sont les pays qui ont su garder leur industrie. Or la France, elle laisse faire. Au prix, au prix euh, Edouard Martin, de sacrifices durs aux États-Unis ou en Allemagne pour des plans de restructuration. Vous avez manifesté, vous avez marché, défilé, euh, vous, vous avez discuté avec l'exécutif. Je regardais hier soir sur Public Sénat un documentaire qui était consacré à la CFDT et à vous. Vous, vous et vos amis, vous avez explosé de joie lors de la victoire de François Hollande. Est-ce que aujourd'hui, vous y avez cru alors, vous croyez toujours que la solution passe par l'État et l'exécutif euh, Général Motors, c'est une faillite complète, il n'y avait pas de repreneur. Nous, nous avons un repreneur, quelqu'un qui était prêt à investir 500 millions d'euros. Et euh, M. héros a eu peur de la, du mot nationalisation qui fait peur à beaucoup de monde, ça devient un gros mot dans la bouche de, de beaucoup. Mais parce que, que beaucoup de gens disent, est-ce que qu'on va appeler tous les contribuables pour sauver, non, euh, alors qu'il y a des le possibilités le cabas, de reconversion Monsieur M. Lecavache, de quelle reconversion parlez-vous vous savez, nous avons 40 ans de restructuration à lorraine. il n'y a pas eu une industrie qui voulait la en... Alors le gouvernement vous a répondu <rire> avec son Premier ministre et même le Président de la République. Quelle est la solution pour en sortir, pour pour à la fois ou reconvertir l'industrie française et qu'il n'y ait pas de, de, des sacrifices à la fois pour les salariés et en même temps pour des pans entiers de l'industrie oui, les pans entiers. Quelle solution Les pans entiers, je vous dis, le plan Marshall, c'est-à-dire qu'à un moment donné... dans Comment, le, dans, comment dans le on en sort, des usines, Edouard Martin, le... comment on en sort Comment on en sort de où ah ben, De la situation dans laquelle on est. Ben, je vous dis, à un moment donné, je pense qu'il va falloir effectivement que les élus, le gouvernement, euh, euh, fassent des choix stratégiques et de savoir si... Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec quasiment 4 millions de chômeurs, il est temps de, de, de, de mettre un, un, une halte à, à cette saignée... Euh, euh, euh, dont nous subissons les conséquences au quotidien, alors qu'en même temps un il tro... a... va virer un, un milliard et a... de dollars aux actionnaires. Est-ce que vous trouvez ça normal euh, il y a en même temps une mondialisation, une transformation du monde, des ah. habitudes, des comportements. Et je vais interroger maintenant michael euh... Attendez, oui. la, la, la mondialisation, je veux dire, on, on, on y met tout ce qu'on veut. Hein. Si le, le seul débat qui va y en France, c'est que c'est moins cher ailleurs, effectivement, tout est moins cher ailleurs. On enfin, ferme ah. la boutique France et on part tous ailleurs, y compris vous, les journalistes, vous partez ailleurs. Hein. Euh, non, ça, ce n'est pas le cas, mais enfin, le, le problème n'est pas là. Euh, euh, michael Weman, Arnaud Montebourg vous a conseillé il n'y a pas longtemps de mettre de l'eau dans votre vin. À quelles conditions vous accepteriez de revenir, vous, à la table de négociation Donc, Tout d'abord, vous m'avez présenté tout à l'heure avec Jean-Pierre et puis notre collègue de la CFDT comme des stars. Je pense qu'on n'est pas des stars. On est simplement des syndicalistes qui essayons de faire au mieux au quotidien pour défendre l'intérêt des salariés qui nous ont élus. Oui, oui. Non, mais on vous entend, on vous voit à la télé. Là, parce que quand je vous ai vu, j'ai tout de suite. Tout je pense qu'aujourd'hui, sur vous. le plateau, la star, c'est plutôt vous. Non, non, mais ce n'est pas comme ça non plus que je me vois. Je me vois comme un journaliste. Vous voyez Syndicaliste, journaliste. Salarié. Vous n'avez pas répondu. À quel moment. Euh, vous acceptez ou à quelles conditions vous acceptez de venir discuter Parce qu'en en février 2012, c'est-à-dire il y a un an et à deux reprises, vous avez rejeté le plan qui était proposé par le repreneur éventuel Titan. Ça, vous le savez, vous l'entendez, en, etc. Il s'est découragé. Comment vous pensez qu'il peut revenir ah, tout il peut revenir. Tout d'abord, je pense qu'il y a beaucoup d'inexactitudes de, de, dans vos propos. Alors, euh, c'est peut-être pas de votre faute. C'est simplement reprendre en boucle tout ce qui s'est dit depuis un certain nombre de semaines, qui sont qu'un tissu de mensonges, qui, euh, en fin de compte, ne visent qu'à criminaliser l'action du syndicalisme et notamment de la CGT chez Goudia, comme chez Peugeot. Vous la réalité vous ne croyez par rapport pas à... que vous exagérez la réalité dans les par... la... Ça a l'air d'être facile de discuter avec vous quand on vous entend et vous voit parler comme ça. Oui, mais pour hein? discuter, il faut être deux, mais, monsieur. Ben, justement, je, je suis là. Alors, vas-y, je vous écoute. Je suis là. Mais par exemple, de saison en saison, vous le dites, vous avez gagné du temps pendant 5-6 ans. 6 ans mois de mars. Ah ben, vous voyez, euh, euh, vous cherchez à gagner du temps. Est-ce que ce n'est pas perdre à terme des emplois bah, Écoutez, moi, je pense que 6 ans, on accorde notre boulot. Ce n'est pas perdre de, de son temps. Et, et, le 13, et, le, et le 13 février, une fois que la manifestation aura lieu, Qu'est-ce que ça aura changé bah Déjà, ça, ça, on va d'abord arriver avec les salariés ça aura de chez Est-ce que la dire solution qu arrive On est toujours motivé on à, à garder notre emploi. Nous, notre, notre combat, il est sur l'emploi et uniquement l'emploi. Euh, je vous entends souvent dire que vous promettez de vous battre jusqu'au bout. Oui. Euh, D'autres l'ont dit avant vous. Oui. Qu'est-ce que c'est euh, jusqu'au bout on a soi-disant un ministère aujourd'hui euh, du redressement productif qui nous a fait des promesses sur notre parking. Moi je me souviens, il parlait de démondialisation, on bois. Et aujourd'hui il me demande de mettre de l'eau dans mon pinard. Ouais. Bah, il faudrait peut-être <rire> qu'il arrête d'en boire ouais, du pinard. Oui, ouais, mais peut-être qu'il a compris lui Et aussi. En attendant, les ils sont met... même mais... Quand vous entendez parler de, du mot compétitif, compétitivité, vous pensez que c'est un gros mot C'est le camp des travailleurs face au camp des patrons. Ah, ah, ah. Voilà, même si ça ne vous, mais... vous fait pas plaisir, non, Michel vie. Je... Enfin, vous parliez des patrons, ce n'est pas le patron qui paye les salaires, c'est le client, c'est l'acheteur. Donc il faut séduire et convaincre l'acheteur. Non, écoutez, c'est les travailleurs qui font les profits. C'est que nous, la CGT, c'est que ouais. cette usine, aujourd'hui, existe encore il y a plus de salariés grâce à notre combat. Mais, voilà la seule chose dont on face est de chez vous, de, euh, En face de chez vous, sur Amiens Sud, il y a une, une Sauf entreprise Sauf que cette usine, aujourd'hui, est marche. en train de crever, monsieur, parce qu'il faut la voir, la réalité, Allez, en face. En tout cas, c'était intéressant de vous écouter, comme merci ça, en beaucoup. direct, face à vous. Merci beaucoup. merci à tous.